Chers amis Jedi de la synthèse d'images et de sons surtout de chez Arturia, la dernière fois que j'ai essayé vos magnifiques softwares, là, qui est vraiment formidable, je vous avais demandé... Faites que le Satilla rejoigne le côté sonore de la Force pour l'épisode 7. Et voici pas que vous l'avez fait Alors là, bravo. C'est un petit chef-d'œuvre que j'ai pu... Euh, tripoter cette machine pendant des siècles et des années, vous l'avez fait avec des fonctionnalités super, avec un doigt ou même deux, on puisse jouer du Pink Floyd. Avec deux doigts, c'est extraordinaire. Moi, pour faire ça sur la vraie bécane, sur le hardware, j'aurais passé des heures et des heures à tout repatcher. Là, on a quoi eh bien, on va chercher dans les séquences. Et qu'est-ce qu'il y a dans les séquences Mais Il y a plein de trucs absolument extraordinaires. Hop, allez, caméléon. Que vous m'ayez écouté et que vous ayez exaucé ce souhait que j'avais fait Vraiment Arthuria, vous êtes un véritable petit génie. Il y aurait d'autres machines qui seraient à faire, mais n'ose pas parce que je les ai pas en hardware. Et si un jour vous pensez à faire le 2500 de ARP, ce serait top aussi. Encore un grand merci.